Bonjour tout le monde, c'est Madine, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, un grand merci pour les 9000 abonnés. C'est incroyable, j'avoue que je suis, comment dirais-je, complètement surprise, voilà. Moi-même, de, de y autant de gens qui me suivent, merci vraiment. Ok, alors, on va rentrer ensuite dans le vif du sujet, hein. mais bon, je tenais quand même à vous remercier. Donc aujourd'hui, je vais faire Joe, Joe Biden que j'ai fait Donald, donc il n'y a pas de raison, on va regarder du côté de Joe. Et puis ensuite, eh bien, je vous ferai deux autres tirages, un sur la situation sanitaire, bien que j'ai déjà fait pas mal de tirages sur ce sujet, mais je sais que ça tracasse tout le monde, donc j'y reviendrai. Et le dernier sur l'armée, ça aussi je vous l'avais promis. Mais on va commencer par Joe. Alors, installez-vous, voilà, c'est parti. J'ai bien son visage en tête, j'ai des cartes tombent. pour l'instant ce n'est pas très probant. Donc on va faire son nom, son prénom, parce qu'il n'y a pas énormément de lettres. Ah, il y a déjà des choses intéressantes au niveau de la coupe. C'est vrai que j'ai envie de regarder la coupe, hein. je le fais normalement pas, mais là, on a les étoiles et les, euh, les contraintes, hein, si on peut dire. Pour moi, c'est la carte de la contrainte ou du fait d'être ligoté. Donc, les étoiles, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est dans le, dans, dans le ciel, tout ce qui ne se réalise pas. Ça peut vouloir dire qu'il continue à rêver, hein, par exemple. Mais qu'il est dans une situation qui est quand même. Euh, qui montre quand même une absence de liberté. Bon. En gros, ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il veut. quoi. Bon, on n'est pas surpris, puisque euh, si vous suivez un peu la, la situation aux États-Unis, vous savez ce qu'il en est. Alors, tchou. Mais je voudrais voir quand même si ça sort. Euh, si ça sort dans les cartes. Hein, on va voir. Donc, on va faire son nom, son prénom. B-I-D-E-N. C'est bien parce que c'est un prénom court et un nom qui est court. Voilà. Bon donc j'ai sorti les petites cartes en premier vous avez vu, hein, j'ai changé un peu et puis on mettra les grandes cartes dessus alors les ennuis, la fameuse carte avec les fourmis qui gâchent le, le pique-nique la situation où on est coincé dans l'impasse les gens qui se soutiennent la police alors ça peut être l'armée aussi hein. les écrits la méchanceté ou le danger la liberté, l'étranger la mer et là le poignard dans le dos ah, on a des cartes qui sont intéressantes. Hein. Bon, alors c'est vrai que normalement, je n'ai pas vraiment posé de questions. Ça devrait me parler de sa personnalité, mais ça peut parler évidemment aussi de ce qui, euh, de ce qui va lui arriver. On avait vu que pour Donald, c'était euh, le cas. Donc, je vais remettre des cartes euh, bah, là où je, je le sens, en fait. Hein. Donc, on va mettre une carte là, là. Et puis, on va voir si on peut avoir des petites informations intéressantes. Hein pourrait se réaliser par la suite voilà voilà alors on a la disgrâce ah bah tout de suite ça sort disgrâce bon vous savez qu'en fait euh, il est question de refaire les élections aux états unis enfin vous savez, vous, vous savez peut-être pas mais ça bouge pas mal donc disgrâce alors, ça pourrait être ça se vanter Ouais, donc ça, ça pourrait être lui. On ira voir après. Je vous dirai, qui me vient à l'esprit. Ici, on a ennui. D'accord. Ici, on a alors la police rigide. Finalement, ces deux cartes-là vont bien ensemble hein, parce que c'est vrai que les policiers ne sont pas quand même très flexibles. On a la joie par rapport à quelque chose qui va être communiqué. Ici, on a une solitude face à un danger ou alors euh, euh, quelque chose de méchant, on va dire. Une méchanceté. Là, une angoisse par rapport à l'étranger. Où... Oui, enfin l'étranger, hein, je pense que c'est ça. Et là, on a pourrir. Ok, bon, bah on a des cartes qui sont fortes hein, pour Joe. Hein. Bon, alors, bon, pour moi, effectivement, il va y avoir une disgrâce. Attendez, je vais remettre ça. Voilà. Que vous voyez bien les cartes il va y avoir une disgrâce en ce qui le concerne de lui donc il va tomber en disgrâce et euh, il va y avoir effectivement beaucoup de contrariétés en ce qui le, le concerne bon là il est en train de se vanter c'est à dire qu'en fait euh, bah oui il dit qu'il a été élu qu'il est le président etc hein, bon mais c'est du vent parce que en vérité il est vraiment dans une situation qui devient de plus en plus euh, compliqué et surtout qui se rétrécit. Hein, on voit. En fait, on peut imaginer que ce sont deux murs qui se rapprochent de plus en plus, de plus en plus. Donc, il est coincé, là, malgré ses vantardises Bon. Alors, ennui, ça, ça peut être pour ses partisans, hein, les gens qu'ils soutiennent. Donc, les démocrates, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ici, rigide, donc, effectivement, il va y avoir les histoires de police. On voit comme ça, comme s'il y avait quelqu'un qui allait le chercher, qui ne se laisse pas, euh, qui ne se laisse pas fléchir. Donc, quelqu'un qui est rigide. Alors joie, ben, on va voir, parce que euh, si c'est pour lui, euh, bon, ça m'arrange pas trop, je dois dire. Mais si c'est pour nous, eh bien, on ira voir après. Joie. Seul, alors là, je pense que c'est lui, solitude par rapport à un danger. Donc ça pourrait éventuellement être avec, euh, avec cette carte-là, ennui. Pourrir, une situation qui pourrit, par exemple. Défaite d'un poignard dans le dos. À moins que. Euh, à moins que les gens veuillent, justement, le poignarder dans le dos. Il y a quelque chose, là, en tout cas, il y a quelque chose qui est très fort, ici. Et angoisse, ben, par rapport, effectivement, à l'étranger ou au monde. Hein. Bon. Donc, euh, des choses intéressantes. Alors, on va regarder, ici, ce que c'est que la joie, et là, la police. Hein. Alors, disgrâce et rigide, avec éventuellement l'arrestation, la destitution, parce que c'est de ça dont il s'agit, en fait, hein. Euh, là, il y a quand même des gens qui demandent de plus en plus à destitution parce qu'il y a eu fraude. Hein. Bon, ben, je n'ai pas de doute à ce sujet, puisque je l'avais vu en astrologie, moi, déjà. Il me semblait bien qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas nettes. En fait, j'avais vu euh, Trump gagner. Il faut que je fasse attention quand je dis son nom. Enfin bon. Et euh, bon, donc c'était un peu embêtant parce que du coup, euh, comme il y a eu fraude, et eh bien, euh, bon, tout était faussé. Mais pour moi, euh, oui, c'était Donald qui avait gagné et, voilà. et qui avait des connexions qui étaient puissantes. Donc, des, des, des soutiens puissants. Bref, revenons à ce brave Joe. Alors, on va remettre donc une carte ici. disgrâce et rigide pour voir si, effectivement, il s'agit de, de, de sa destitution ou pas. Et joie, ici. Et puis, on va aller mettre quand même euh, une carte ici sur la trahison Et puis ici, hein, voilà. Alors, disgrâce, qu'est-ce qui sort Ah bah oui eh ben oui, sans surprise, les bulletins de vote. Je sais pas si vous avez bien vu quand j'ai pris la carte. C'est pas facile d'avoir toutes les cartes en un seul morceau, voilà. Donc disgrâce, ça c'est les bulletins de vote. Hein. Ça vient de sortir ici et là. Eh ben voilà, descend. Bah c'est l'impasse. Qu finalement, qu'on retrouve ici. Hein. Enfin, disons qu'ici c'était plutôt le, le fait que les murs se, se, se rejoignaient pour euh, finalement euh, mettre la personne dans une situation très inconfortable. Et là, on retrouve un peu les murs, mais cette fois c'est quand on va dans le mur. Hein. Donc oui effectivement il y a des choses qui se préparent pour Joe euh, que l'on voit et, et qui sont nettement nettement désagréables, on va le dire comme ça alors joie mais il y a peur alors, alors ça peut être le passé hein, je me demande, hein, on va voir parce que là je me demande si n'est pas le, le passé que j'ai ressorti hein, quand il a été euh, euh, faussement élu on va dire, donc il y a une certaine joie, parce que là j'ai la peur après c'est peut-être ça que j'ai sorti hein. Ici, pourrir, ben oui, donc il y a quelqu'un qui demande après, qui est dans la mendicité. Et là, on a. On a. Ah, on a la crise sanitaire ici. Ou la maladie. Bon, on va remettre des petites cartes dessus pour clarifier un peu les choses. Mais en tout cas, ce n'est pas un tirage qui est très sympa pour Joe. On ne peut pas dire. Non. Avec les cartes, je viens de sortir, les fourmis, la police, la trahison, etc. Là. Ah là, il me manque encore une ici. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit des belles cartes. Alors, embarrassé. Voilà. Donc, effectivement, il va être très embarrassé parce qu'il va y avoir l'histoire des bulletins de vote. Hein. Vous savez qu'ils ont recompté. Hein. Ils ont mis quand même... Euh, euh, bah, ils ont mis euh, 9 mois bah, oui, pour recompté les votes. Euh, donc, évidemment, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et ce n'est pas encore officiel. Mais normalement, si j'ai bien compris... Euh eh bien, ça devrait être officiel. Incessamment, sous peu, ils nous font attendre. Hein. Allez, on va dire sur l'automne. Ils devraient quand même nous communiquer euh, des informations à ce sujet. Donc, une situation effectivement embarrassante. Hein. Être embarrassé, oui. D'où la disgrâce, certainement. Là, on a le chef. Alors, c'est lui. Hein. Donc, le chef des États-Unis. Ben oui. Donc, il va effectivement, pouf, dans le mur. C'est la fin. Alors, ici, on a alors affection et on a euh, quelqu'un qui crie. Bon, alors là, ça commence à se compliquer un petit peu. C'est marrant parce que c'est passé à Joe, ça. Joie Joe. C'est curieux, hein Ouais. On ira regarder. Alors, affection, ici. Ça peut être encore les gens qui, euh, qui ont de l'affection pour lui, hein, qui sont en panique, là. Ceux qui ont de l'affection pour Joe, hein, si on peut, on peut dire comme ça. Hein. Vous savez, moi, je transforme un petit peu les, les, les cartes de temps en temps quand j'ai des, des idées qui me viennent en tête. Parce que là, c'est quand même bizarre. Hein à mon avis, c'est les, les démocrates qui sont en panique, ça. Ceux qui ont de l'affection pour lui. Bon. Après, vous direz, si vous voyez, à notre sens. Mais enfin, bon. Ben voilà, mentir. Donc, vous voyez, c'est sorti. Hein. Mentir, il va être réduit à attendre la main. Donc, il va être tout seul, laissé dans son coin, là. Réduit à la mendicité. C'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave. Hein. Euh, parce que les fraudes vont être révélées. Je n'ai pas trop de doutes. Hein. Bon. Au vu des cartes et puis au vu des aspects astrologiques. Et là, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Et donc là, il va être réduit vraiment à la pauvreté, à la mendicité. Enfin, j'exagère un peu, puisque bon, il n'est il est pas pauvre, cet homme-là. Mais enfin, ça veut bien dire qu'il est en train de tomber du statut de chef à celui de mendiant, quoi. C'est grave, quand même. Hein. On n'a jamais vu ça. Et là, le ressentiment, bah oui, par rapport à la politique sanitaire, certainement. Hein. Ça, c'est les gens qui vont avoir du ressentiment par rapport à la politique qu'il a qu'il a mis en place avec la complicité de tous les démocrates, hein, de l'État profond, etc., etc., enfin vous savez tout ça, parce que vous êtes éveillés, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes éveillés, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre, on va peut-être regarder du côté de, de la police, là, mais bon, encore une fois, il euh, y a quand même ici une histoire qui, qui, qui, qui tient la route, pardon, qui tient la route, hein. On est embarrassé à cause, justement, des questions des bulletins de vote ici, ce qui va provoquer la disgrâce. Donc, la disgrâce, c'est bah oui, quand on perd la grâce. Donc, on y met vraiment montré du doigt. Et d'où une situation extrêmement inconfortable. Vous avez les, les, les fourmis, les fourmis, ça fait mal, ça pique, hein, ici. Qui vient gâcher le repas de fête, hein, le pique-nique. Donc, c'est vraiment ce qui va lui arriver. Et puis, le chef qui... La fin, c'est la fin. Le death end, c'est vraiment, je vous le remontre, c'est vraiment la fin. La fin de... de, de... De sa position en tant que chef. Hein, on voit bien ici. Et donc là, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a sur les policiers. Bon, là, j'ai compris en fait. Affection pour Joe. Mais là, l'affection. Euh, les gens vont être choqués. Et puis, les démocrates vont être en panique. Ils crient. Ils sont en train de crier. Là. Bon. Et là, donc, donc, il va se retrouver seul, effectivement, par rapport à l'adversité. On peut dire que c'est l'adversité, ça, oui. On peut le dire comme ça. Hein. Ok. Allez. On va revoir ici et par là, parce que ça a l'air d'être intéressant de ce côté-là, quand même. Euh, ouais, éventuellement aller sur ici, là, le camp des partisans. On va regarder aussi par là. Donc ici, alors, chef, il y a quand même des, une joie. Mais à mon avis, ce n'est pas de son côté, mais on va, on va voir. Une situation qui s'améliore. Et ici, alors par contre, dans ce camp-là, il y a une situation d'enfermement. Bon. Donc, il y a quand même des gens qui se réjouissent. Donc, on va regarder. Ben, je pense que les États-Unis sortiront de, de leurs problématiques avant la France, hein. Parce que justement, ils ont Donald et ils ont des gens qui se battent. En France, on n'a malheureusement personne. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a personne. Il y a bien euh, Philippot, mais bon, c'est un, politi un politicien ou un homme politique, si vous voulez. Donc je ne sais pas trop... Euh, oui, bon, il a l'air sincère, mais enfin bon, je me fie toujours un petit peu, moi, des hommes politiques. Et puis surtout, euh, il n'y a, a personne d'autre. Donc il y, vraiment, euh, il y a vraiment, en fait, tout, tout, le, tout le monde politique... Euh, tous, les, tous les élus, on va dire, en général, hein, que ce soit les ministres, ou les maires, euh, que sais-je, enfin bref, tous les élus en général, il n'y euh, a personne qui se bat. Et c'est ça qui est grave. Alors qu'aux États-Unis, ils ont quand même justement les républicains, euh, les gouverneurs républicains, enfin etc. Et puis bien sûr, Donald, qui sont là. Donc pour ça, à mon avis, ils sortiront de leur problématique plus, plus vite que la France. Alors, un jeu. Jeu, donc il y a... Alors, le jeu, on se réjouit aussi, hein, bon, c'est la joie, c'est effectivement, on peut mettre ça comme ça, en tout cas, il y a un jeu, et ici, il y a la vérité, ah, bah ben voyez, regardez, la vérité qui va apparaître, hein. et donc, ça va, donc, il va... on va vraiment avoir des révélations, voilà, je me coupe la parole à moi-même, mais c'est parce que vrai, ça m'a fait penser tout de suite à vérité, vérité, euh, donc, révélation, et donc, arc-en-ciel, bon, je je pense que simplement, c'est les gens qui se réjouissent, hein. Parce que j'avais la joie ici, donc je ne peux pas l'avoir deux fois. Donc là, j'ai jeu. Donc oui, des gens qui sont contents. Qui sont contents, et pourquoi ben Parce qu'en fait, il y a une destitution ici, c'est très clair. Le chef qui va droit dans le mur, ma foi. Pour l'instant, le chef, je suis sur Joe. Donc c'est lui le chef actuellement. Alors, violence. Bah ben oui, donc là, on va avoir des partisans là, qui vont crier, qui vont avoir peur. Et qui vont subir des violences. Et là, vous voyez ici qu'en fait, ils vont aller en prison. Puisque c'est la carte de l'enfermement ici. Donc ils vont être arrêtés ces gens-là. Bon, pour Joe, c'est bien sorti, je dirais. Hein. Euh, je vous avais déjà dit que moi, je ne voyais pas Donald de revenir. Enfin bon, je me trompe peut-être maintenant. Hein. Je vous le dirai, si je me suis trompée, je vous le dirai. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre qui fera, euh, comment dire qui fera pas l'intérim, c'est un peu difficile à dire, parce que je sais pas s'il va vraiment revenir, Donald. Hein. Il n'est pas tout jeune non plus, donc est-ce qu'il va revenir en 2024, hein, c'est ça Je sais pas. Je n'ai pas été regardé si loin. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre quand même à la Maison-Blanche, mais que la personne qui sera euh, à la Maison-Blanche travaillera main dans la main avec Donald. Donc, quelque part, il sera toujours euh, dans le, au pouvoir, mais en arrière-plan. Il peut pas non plus risquer une guerre civile, c'est pas possible. Hein, donc... Euh... C'est assez délicat comme histoire. Hein. Il est dans une situation un peu délicate. Bref, tout ça pour vous dire que moi, je pense pas que Donald va revenir, mais qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera euh, beaucoup plus sincère à la Maison-Blanche et que les États-Unis vont sortir de leur bazar. Euh, et que là, il va y avoir des, des gens qui vont en prendre pour leur grade, hein. certainement. Bon. Bon, voilà pour Joe, vous voyez, c'était un petit tirage, il était assez rapide, hein. il est bien bien sorti. On va quand même demander juste une dernière question, si vous voulez bien. Savoir si au niveau de son mental, euh, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il est assez confus. Hein. Savoir au niveau du mental, comment est-ce que le jeu le perçoit. Parce que là, j'ai plus en fait, vous voyez que le jeu est plus sorti, sur ce qui allait lui arriver. Par contre, c'est vrai que sa personnalité, je ne l'ai pas sorti. Non. Bon, éventuellement l'angoisse ici, oui ennui, angoisse, bon, ça c'est sûr, hein. ennui pour ses partisans, angoisse par rapport à ce que le monde va, va penser de tout ça, certainement. Hein. Mais sinon, lui, je ne l'ai pas vraiment sorti. Hein. Ouais. Alors, au niveau de la personnalité de Joe, au niveau de son mental, on va voir si on arrive à trouver des cartes. Alors, bah on a la tortue, bon, et on a la tempête. Alors, dans l'autre sens, voilà cette carte là j'ai vraiment du mal c'est à dire que les nuages ils, ils vont sur la mer donc c'est pour ça que j'ai toujours un doute mais en fait c'est les, les, les nuages qui arrivent sur la mer là donc c'est vraiment le gros gros orage hein. bon bref on a la tortue ici la tortue ben, ça peut montrer qu'il est assez lent quand même dans ses pensées hein. pas, je vois pas trop que c'est la sagesse là moi mais bon on va voir et euh, le, la tempête donc on va remettre deux cartes une sur la tortue et une sur euh, la tempête ah, espoir. Ok. Ah ouais, c'est curieux. Donc, lui, il serait plutôt dans les histoires d'espoir. Et confusion. Ah oui, ça, ça c'est la carte que je m'attendais à sortir, quand même, hein, par rapport à son état mental. Bon. Alors, pour moi, en fait, il ne s'aperçoit pas du tout de ce qui se passe. Hein Puisqu'il y a la carte espoir et la carte tortue. Donc, ça veut dire que lui, il poursuit lentement, mais sûrement, voilà. Il, il regarde, la petite tortue, il regarde. Bon, ben, bah, il... Il y a une carapace aussi, donc quelque part, j'ai l'impression qu'il se rend pas compte de, de ce qui se passe, parce qu'il est dans l'espoir que tout, que tout continue, quoi. Que tout continue d'avancer, lentement, mais sûrement. Bon. Bon, une tortue, ce n'est pas non plus super intelligent, hein. c'est signe de sagesse, mais enfin, dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression que ce soit la sagesse, parce que juste à côté, on a la confusion. Et là, oui, c'est tempête sous un crâne, hein, ça va être un peu ça. Il est dans une histoire de confusion. Ouais, pour moi, moi, je sentais plutôt comme ça, hein. Bon, je ne vais pas regarder toutes ces apparitions télévisées, hein, non. Je n'ai pas le temps, et puis ça m'intéresse pas trop, je dois dire. Mais euh, les rares fois, où je l'ai vu. Il était quand même un petit peu à côté de ses, euh, comment dire <rire> Je ne sais pas S'il y a une expression pour dire à côté de ses, ses oui voilà, à côté de ses pompes. Voilà, je crois que c'est ça. Hein, euh, en, en français, on, on peut dire ça. Il est vraiment à côté de, voilà, de, de ses pompes. Il n'est pas là où il faudrait. Il est, il est confus. Bon, bah, c'est ça qui ressort. Il est bien confus. Il va être encore plus confus quand la tempête va lui tomber dessus. J'ai l'impression qu'il est, n'est euh, pas clair mentalement. On va remettre une, une carte. Euh, ouais, voilà, bon... Il y a quelqu'un, en fait, il y, a, il y a un berger, là, euh, qui s'occupe de lui, quoi. En fait, il est il est supervisé, est, cet homme-là. Il n'est pas tout seul. Hein. Ce n'est pas lui qui fait rentrer les moutons dans l'enclos. C'est plutôt lui qui est le mouton et qu'on fait rentrer dans l'enclos. Voilà, dette. Bon, ben, bah, il fait ce qu'on lui dit, quoi. Il a une dette envers les gens qui l'ont mis au pouvoir. Il y a ça aussi. Hein. Donc, il obéit comme un mouton. Moi, c'est plutôt ça, en fait. Bon. En tout cas, je le ressens comme ça. Voilà. Bon, on va passer au tirage d'après, parce que je pense que l'autre tirage va vous intéresser peut-être un petit peu plus que celui de jour, mais j'avais envie de le faire pour voir ce qui sortait. Et puis pour savoir si je retrouvais la même chose que pour Donald, à savoir qu'effectivement, il, il allait bien y avoir des histoires de bulletins qui allaient sortir, et que il, ça allait changer quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ben oui, là, effectivement, le chef qui va dans le mur, là, l'impasse... La disgrâce, être embarrassé à cause des histoires des bulletins de vote, les policiers qui viennent l'arrêter. Et puis là, c'est la rigidité. Donc là, attention, hein, il rigole pas, surtout aux états unis hein. Donc là, il aura pas le choix. Il n'y aura pas de discussion possible. Et donc là, ça va s'arrêter pour lui. Et il va se retrouver ici parce qu'on va, on va bien voir qu'il y a eu des mensonges. Donc il va se retrouver en train de, de tendre la main. Dans, dans, un, dans une situation de, de perte de pouvoir catastrophique, là. Vous avez le mendiant, quand même. Hein. C'est plus le chef, là. Hein. Et donc, pourrir, bah, c'est la situation, oui, qui va pourrir, certainement, aussi. Et puis, euh, il va y avoir aussi... Avec cette carte, pourrir, c'est aussi avec la trahison qui est... C'est quand même des, des cartes qui sont très, très mauvaises, hein. C'est comme si j'entendais le mot, c'est un pourri, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein ce n'est pas vraiment le verbe ici. C'est plutôt lui hein, qui va être euh, poignardé dans le dos. Mais bon, d'un autre côté, euh, il n'a pas été élu correctement. donc. Euh... Mais bon, lui, il va le voir comme une trahison, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura personne pour le soutenir. Voilà on va passer au tirage suivant alors donc je vais faire un petit arrêt et faire la vidéo suivante qui va plus vous intéresser je pense et qui va parler un petit peu de ce qui va arriver en france surtout au niveau de la, de la situation sanitaire à tout de suite